Voilà, donc euh, les filles, comme tous les midis, vous savez, on se rejoint tous les lundis midi en live Pour euh, bah, partager ensemble en tant que professionnel, on partage avec vous Et aujourd'hui, euh, bah, c'est tout simplement sur l'épilation au sucre et je dirais même le soin épilatoire au sucre by Alexandria alors, euh, c'était très important pour une fois, voilà, de euh, vous montrer les techniques un petit peu sur l'épilation au sucre. Parce que l'épilation au sucre, c'est simple, il n'y a rien de mieux sur Terre. Alors, je, suis, euh, je dis toujours à mes, à mes stagiaires qui viennent en épilation au sucre pour se faire former et j'en vois qui sont là, l'ENA, etc je vous dis coucou les filles euh, donc euh, je leur dis, je vous promets la lune mais c'est vraiment la lune que vous allez obtenir elle rigole toujours parce que euh, à la fin de la formation, elle me dit bah, c'est vrai que ça a l'air vraiment exceptionnel et six mois après en institut elle me sou elle remercie elle euh, elles sont tellement contentes d'avoir pris l'initiative de se faire former au sucre et puis euh, bah, moi, je... je je, je sais plus moi qu'il faut essayer de convaincre hein, parce que euh, j'ai eu l'occasion de travailler il y a plus de 12 ans, même 13 ans maintenant, dans un gros institut de Luxembourg. Et c'est grâce à cet institut que j'ai pu connaître, l'épilation au sucre. Donc euh, moi, depuis, bah, évidemment, je l'ai mis en place dans les instituts où j'ai travaillé. Et puis, j'ai eu la chance, euh, on m'a laissé la chance ici de le mettre en place en tant que formation. Et j'ai choisi les meilleurs. C'est, euh, je travaille avec IBA Professionnel qui propose la marque Alexandria. Et c'est vraiment Alexandria pour le sucre que je vous recommande pour avoir testé euh, énormément énormément de marques. Il n'y a pas photo. Pourquoi Alexandria Alors, je vous montre un petit peu les packagings, etc. Comme ça, voilà, vous remettez peut-être. Voilà, c'est... Voilà, on est au niveau des packagings très neutres, etc. Tout simplement parce que la marque, ben bah déjà, est 100% vegan. Alors, c'est dans l'air du temps. Ça plaît beaucoup aux clientes, même si euh, la marque, elle a presque 20 ans. Donc, euh c'était pas euh, forcément il y a 20 ans, on ne parlait pas de bio, de naturel, etc. autant que maintenant. Mais tout simplement, c'est par efficacité euh, au-delà du naturel et au-delà du vegan que cette marque euh, a fonctionné. Et maintenant, en plus, bah, bien évidemment, ils ont labellisé euh, leurs produits en mode vegan. Regardez, je vais vous montrer le petit euh, label. Vegan Cruelis. Euh... Créer les free, gluten-free, voilà, il y, a, il y a tous les labels ici, euh, voilà, sur leurs produits. Alors, Alexandria, c'est non pas une texture de sucre, non pas deux textures de sucre, mais c'est bien six textures de sucre différentes. Alors pourquoi Parce que la pâte à sucre doit s'adapter à plusieurs facteurs. Alors tout simplement déjà ben, au poil de la cliente, hein. si on est sur un homme, une femme, une femme qui a des poils rasés, une femme qui a des poils très très fins, on n'aura pas euh, obligatoirement besoin de la même texture. Alors pourquoi aussi d'autres textures Si vous travaillez en institut climatisé ou non climatisé l'été euh, ou en spa où il fait très chaud on a besoin d'une température moyenne peut-être de 35 degrés dans les spas, on ne va pas pouvoir utiliser la même texture de pâte à sucre puisqu'on est dans des milieux très tropicaux, donc avec beaucoup d'humidité. Donc euh, si vous utilisez une pâte à sucre quelconque, ben, elle va tout de suite couler, vous allez être très embêté, vous ne pourrez pas travailler le sucre. Donc à ce moment-là, il faut travailler avec une autre pâte à sucre. Si vous travaillez par contre dans un milieu très euh, très stérile, très climatisé, très un endroit très sec, vous aurez besoin de par contre, pour être rentable, une pâte à sucre qui pénètre beaucoup plus vite, donc qui est beaucoup plus liquide, donc vous allez aller sur une autre pâte à sucre. Si la cliente transpire beaucoup en été en hiver, elle a les jambes froides en, en, en, en hiver, elle a les jambes bien chaudes qui transpirent en été, on ne va pas utiliser la même pâte à sucre. Donc là, c'est pour ça que mon choix s'est dirigé déjà vers Alexandria. Euh, au-delà aussi la qualité des produits, euh, un sucre pour avoir testé aussi d'autres sucres un sucre n'est pas l'autre les concentrés, les ingrédients euh, vont bien évidemment pouvoir vous permettre de gagner en rentabilité et Alexandria Interruption. Salut les filles, on est de nouveau ensemble. J'espère que ça va fonctionner. Donc Alexandria vous permet la rentabilité, c'est-à-dire que euh, on va privilégier une pâte à sucre qui est tellement bonne que vous allez pouvoir l'utiliser pour tout un corps. Pour avoir utilisé de nouveau d'autres pâtes à sucre, bah c'est quand vous devez changer dix euh, fois votre pâte à sucre sur un corps, c'est dix fois la boule de sucre que vous mettez à la poubelle et que donc vous allez perdre en rentabilité, vous allez user beaucoup trop de produits. Donc de nouveau, voilà pourquoi j'ai travaillé avec Alexandria. Euh, évidemment, ils ont aussi des produits et des ingrédients actifs qui sont parfaits pour les peaux euh, problématiques, les peaux atypiques, les peaux qui ont besoin voilà euh, de travailler des produits très naturels, très hydratants, très soignants, comme les peaux eczémateuses, les peaux euh, qui ont du psoriasis, euh, des peaux qui ont des rigosités. à ce moment-là, ben voilà de nouveau la gamme s'adapte euh, extrêmement bien euh, à ce genre de peau euh, plus, euh, plus compliquée à travailler. Donc, euh, je pourrais vous parler pendant une heure, les filles le savent, donc on va éviter. Là, je vais vous montrer tout simplement la technique sur les lèvres, comme ça, vous allez pouvoir voir par vous-même. Donc, euh, coucou les filles, si vous êtes avec moi, vous me rejoignez là maintenant, tout de suite, parce qu'on va faire une épilation lèvres. Et vous le savez à la cire, vos clientes, elles rougissent. C'est très très désagréable. Elles sont toutes rouges. Elles attrapent des petits boutons. Faut passer la haute fréquence pour pas qu'elles aient des petits boutons. Euh, elles font des, des, elles sont rouges. Elles restent pendant deux heures rouges. Euh, elles peuvent pas aller au magasin. On leur met du fond de teint, mais c'est pas l'idéal parce que justement on va créer un processus inflammatoire. Ici, avec le sucre. Il n'y a pas de réaction inflammatoire, il n'y a pas de réaction euh, allergique puisqu'on est simplement sur euh, des produits euh, qu'on retrouve dans le corps puisque c'est du sucre et de l'eau et il euh, n'y a vraiment pas de risque de, de réaction en fait. Et la cliente n'a pas de sensation désagréable. Pourquoi Pourquoi Parce que le sucre tout simplement au, -delà, au contraire de la cire, et là on peut faire vraiment la différence, la cire ça agresse la peau. La, la, la cire elle agresse sa peau parce qu'elle enlève en fait une fine pellicule de peau en plus d'enlever les poils dans leur phase catagène ou télogène euh, donc elle enlève un petit peu les poils, elle les casse aussi hein, la cire casse les poils, le sucre c'est le contraire, ça n'agresse pas la peau, ça la soigne, ça la gomme, ça ne va pas enlever la fine pellicule de peau. La peau va être toute douce, ça va être hydratée, on va même pouvoir gommer un petit peu les rides. Si on a des petites taches au niveau de la lèvre, ça va enlever les petites taches. Pourquoi Là, c'est de nouveau un peu plus technique, je vais vite faire, mais tout simplement parce que votre poil est coloré. Plus votre poil est coloré, plus sa racine à l'intérieur est colorée. Et le fait de diminuer la productivité du poil avec le sucre va aussi diminuer la mélanine et donc diminuer les petites tâches autour de la lèvre ou au niveau des aisselles ou au niveau du bikini, on, on arrive à diminuer aussi les tâches. Euh, et c'est vrai que pour la lèvre moi ça m'a sauvée parce que j'avais quand même euh, avec l'adolescence, euh, ben voilà une une lèvre qui avait beaucoup euh, cassé les poils avaient cassé et donc j'avais un léger voile noir en fait euh, sur la peau que je savais pas enlever même quand je venais d'épiler à la cire mais c'était tout simplement à cause de ma mélanine à la racine qui était trop importante et ça j'ai su vraiment ben, c'est fini, moi, ma peau elle est hyper nette après ça fait des années que je m'épile au sucre, plus de 13 ans maintenant. Alors, donc euh, je passe à la technique et je continue à tablette. Hein Allez. Donc là, vous avez comme modèle, vous avez Justine. Voilà, coucou Justine. Coucou tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il est très important voilà de faire Ben déjà de travailler sur une peau nette. Donc dans un premier temps, donc, on va travailler avec le précepte, qui est un nettoyant de nouveau vegan, qui va démaquiller un petit peu le fond de teint, qui va préparer la peau avant l'épilation. Mais c'est vraiment pour dégraisser et nettoyer. Donc, je mets quelques sprays sur un Kleenex et je passe sur la zone. Ensuite, le numéro 2, c'est l'essentiel tonique. Un petit spray également. C'est à base d'huile essentielle qui vont vous permettre de travailler pré-traitement, pré-épilation et post-épilation pour diminuer l'inflammation. Voilà donc pareil je mets un petit peu de spray sur le Kleenex et je prépare ma peau. Ensuite, la poudre Vertal Powder. Attention, je ne veux pas entendre parler de talc. On ne met pas de talc avec l'épilation au sucre, car tout simplement, le talc absorbe l'eau et donc va changer la texture de la pâte à sucre. Donc là, Vertal Powder à base de magnésium. du talc pur c'est interdit les filles on prépare la peau parfait ensuite la question technique c'est quelle pâte à sucre vais-je utiliser alors je, ça on le verra en formation les filles quand vous viendrez chez moi en formation euh, donc on fait des sessions de plusieurs groupes hein, pour diminuer le prix de la formation et, euh, et alors là, on apprendra ben, quelle euh, texture choisir. Ici, voilà tout simplement en rapport à son poil, en rapport à la température de la pièce, en rapport avec la zone, pardon, Justine, mmh. que je vais traiter. Euh, je vais choisir l'Alka. Alors, je mets des gants pour travailler sur la zone. Alors on peut travailler la zone tout simplement au petit doigts ou à la spatule. Ici moi je travaille à la spatule sur le visage. Par contre le corps, c'est avec les mains qu'on travaille. Avec des gants. Toujours des gants les filles, hein? 100% hygiénique le sucre. Hein? Donc je prends sur ma spatule un petit peu un petit peu de pâte à sucre. Voilà. Uniquement ça pour faire toute ma lèvre. Et je vais commencer par travailler, ah, attention, regardez bien dans le sens contraire du poil. Puisque je viens masser mon sucre dans le sens contraire et j'arrache dans le sens du poil. Ce qui me permet d'éviter de la caisse du poil. Le sucre, lui, pénètre en phase anagène. donc C'est-à-dire qu'il sait aller chercher à 0,15 mm le poil invisible à l'œil nu, mais qui pousse à 0,15 mm de son bulbe, de sa racine. Donc, on va chercher même des poils que l'on ne voit pas. La cire ne va jamais chercher un poil en phase anagène. Hein. Mais en phase anagène, quand on sait aller chercher le poil en phase anagène avec le sucre... On diminue sa productivité Parce qu'en fait là le, le poil est directement relié à la racine et Il a à manger en fait hein. Et c'est comme si on ne lui donnait plus à manger Donc d'un coup il est privé de nourriture Donc il est stoppé Donc bah, la racine qui donne à manger Elle bah, ne produit beaucoup moins Donc au très très vite hein, après 3-4 épilations On voit une énorme différence Les poils sont beaucoup plus fins voire déjà ne repoussent plus on appelle le sucre une épilation semi-définitif parce qu'on n'arrivera jamais à obtenir, puisqu'on ne détruit pas la racine, on l'arrête la, on, on de produire. C'est ça la différence avec le laser, par exemple. Donc, en fait, il y a toujours des racines qui vont être très fortes et qui vont pouvoir produire, mais on arrive à 50, chez certaines personnes peut-être à 70% des poils qui ne repoussent plus ou ont un laps de temps tellement énorme entre chaque épilation. Que, euh, les résultats sont incroyables et alors une netteté les filles le sucre ben comme le poil ne casse pas et qu'il est directement enlevé de sa racine ben on a une netteté qui est incomparable la si on n'aura jamais jamais cette netteté alors comme le poil ne casse pas aussi hein, on peut retravailler le comme le sucre n'agresse pas déjà on peut passer euh, pas mal de passages hein, sur la zone sans aucun problème. Et comme le poil ne casse pas, ben, il faut vraiment trouver son sens du poil dans lequel il pousse pour pouvoir aller chercher vraiment tous tout, tout les petits poils. Voilà, et c'est là qu'on se rend compte que la lèvre, à la cire on fait une bande là, une bande là, c'est fini. Ben, en fait, on casse les poils parce que c'est pas du tout les sens. Il y a beaucoup, beaucoup de, de sens différents. Alors, le sucre est comestible, Justine <rire> N'en mange pas. Donc là, les poils, je vais les chercher à l'inverse, parce qu'ils poussent vers le bas. Donc, je vais vraiment aller les masser. Et puis, aller les travailler, les enlever. Est-ce que j'ai une réaction Est-ce que vous voyez des rougeurs, les filles Rien. Par contre, une netteté, on ne le verra pas à la caméra, je pense. Mais la netteté, elle est incroyable. Tu peux montrer de plus près. Hein. On peut montrer plus près Alors, je ne sais pas si on voit. Mmh. C'est un peu flou. hein. Mmh. Mmh. Au moins voilà les côtés, faits, côtés pas côté faits. pas fait. Côté pas fait, voilà. Là on voit bien tous les petits poils. Et là tout est net. Alors je continue. Parce que je papote en même temps hein, les filles. Donc, à... On peut passer sur la muqueuse de la lèvre. Au contraire, ça va la gommer, la soigner, l'hydrater. Au contraire de la cirque, on arracherait carrément la muqueuse. Hein. Ce serait une catastrophe. même pas mal. Ah oui, c'est beaucoup moins douloureux, ça je l'ai dit. Je ne l'ai pas dit, mais le fait qu'on a... Revenez, voilà. Donc euh, c'est beaucoup moins douloureux tout simplement parce qu'on n'enlève pas la pellicule de peau, on n'agresse pas la peau, on la soigne. Donc on, on ne sent que les petits poils qui s'en vont, mais on ne sent pas de douleur, il n'y a pas de peau qui s'en va. Donc euh, au contraire, elle est soignée, elle est douce. et on sait faire le nez donc pour le nez donc on va tout simplement je vous montre un petit peu les gestes pour Justine donc on va tout simplement faire comme avec la cire tiède ou la cire chaude donc on va aller à l'intérieur du nez on va descendre et on va tirer tout simplement on peut faire de l'autre côté je viens mettre ma pâte à sucre dans le sens inverse du poil. Et je tire. Et voilà Alors, si on avait une peau hyper réactive, on pourrait encore mettre la crème calmante qui refroidit à base d'eucalyptus mentholé pour être vraiment être sûr de ne pas avoir de réaction inflammatoire. Voilà, qu'on peut laisser poser aussi en masque, pendant qu'on fait les sourcils, par exemple, etc. Voilà. Alors, les filles, je vais tout simplement vous reprendre pour vos questions. Voilà. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, Coucou, les filles. Alors, vous êtes avec moi. Est-ce que vous avez un petit peu des questions, du coup, sur euh, cette épilation formidable donc là, moi, j'ai laissé poser Justine avec la crème calmante. Euh, Avez-vous... Ben, vous connaissez-vous déjà un petit peu le sucre Avez-vous déjà entendu parler Quelles sont vos peurs Parce que souvent, on se dit, oh ah, non, euh, les autres instituts ne le font pas. Donc, euh, je sais pas pourquoi je le ferai. Voilà. Moi, je, je suis à votre écoute. Voilà, si vous avez des questions. Donc là on a fait la lèvre, maintenant on peut faire tout le corps, hein. on peut faire les bras, euh, au contraire on casse plus du tout les poils, les hein, les bras, les bras. Avec la cire, on est obligé de faire des grandes bandes pour aller vite, etc. On casse à moitié des poils. Les clientes, quand ça repousse, elles le détestent parce que le poil il n'est pas fin, il est un peu plus dru, etc. Là, il n'y a pas de souci. On sait on, on aller dans tous les sens. On sait travailler autant par petites bandes avec les doigts que par grosses bandes avec les mains. On peut faire les aisselles, on peut faire le torse, le dos, les épilations bikini, bikini intégral. Plus de problème au niveau des lèvres d'enlever une pellicule de peau, de brûler la cliente, de repasser. Il y a plus tous ces problèmes-là, c'est fini. Euh, on peut faire les jambes, les jambes complètes. Euh, au niveau du temps, en fait, ce qui nous prend le plus de temps, c'est vraiment les jambes. Parce que là, il y a beaucoup de poils incarnés. Beaucoup de, de poils, en fait, qu'on ne se rend pas compte qu'il faut aller rechercher au sucre. Donc, c'est vrai que les trois premières séances passées de la cire au sucre, ça prend beaucoup de temps. Après, évidemment, ça diminue tellement bien qu'on va plus vite qu'à la cire. Hein. On épile à force, on gagne du temps. Parce qu'en fait, la cliente. On y pile vraiment plus vite qu'à la cire, c'est plus rentable pour l'institut, c'est plus rentable pour la cliente, pour la cliente c'est que des avantages, le sucre il n'y a que des avantages par rapport à la cire, euh, c'est plus naturel, j'approuve on voit une nette différence avec la cire, ah super, ah bah ben oui Alice, Alice est venue comme stagiaire chez nous, euh, voilà, elle se déplaçait donc euh, esthéticienne à ce moment-là à domicile, toujours d'ailleurs. Hein, et euh, voilà, elle, elle faisait beaucoup d'épilation à, à domicile. Hein, je fais ta petite histoire Alice. Hein, et, euh, et voilà, et je crois que c'est avec son amie. Elles se sont un peu entraînées. En, en, entraînées elles se sont dit allez, on y va, on, on essaye. Et elles ont adoré toutes les deux, toutes les deux, euh, toutes les deux. Alice, elle fait beaucoup d'épilation succès cliente. Ben voilà une cliente qui passe au sucre, elle ne veut plus jamais, jamais passer à la cire. Et pour vous dire ma petite anecdote, c'est que, euh, après trois ans que j'étais dans un institut, à Bastogne, euh, la client, la, ma, ma patronne nous faisait suffisamment confiance et m'a dit, allez, euh, dis-moi, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on met ce sucre en place? Je l'avais déjà mis dans son spa en place et c'est vrai que, ça fonctionnait bien et puis on l'a mis, à à ma... mis dans l'institut et, euh, et ben les clientes quand je suis partie pour devenir formatrice euh, voilà, on, on dit mais il faut trouver une solution parce que nous on ne veut plus passer à la cire et du coup euh, mes collègues se sont formés, mes collègues euh, certaines voilà, ont vraiment aimé ça et puis euh, ma patronne aussi euh, s'est formée parce que ben, voilà, elle a vu la rentabilité et encore actuellement on s'est revu dernièrement et elle encore Dit oui, merci pour le sucre parce que c'est vraiment et rentable et la satisfaction, la reconnaissance. Les clientes elles sont super contentes, c'est génial. Elles sont toutes passées au sucre, Alice. Bravo! Donc, Alice, ça fait bien deux ans presque maintenant que tu es formée. Donc, voilà, voilà. Chez à l'institut à Baston, 95% des clientes sont passées au sucre. Il restait peut-être. Deux, allez, qui ne voulait pas en entendre parler, mais parce que voilà, certaines personnes restent avec des œillères, et voilà, c'est tout. Mais 95% des clientes sont passées au sucre, avec des tarifs plus onéreux, mais il fallait leur dire que, ben oui, mais bon, au lieu de venir toutes les trois semaines, vous allez venir toutes les six à huit semaines, comme de fait. Donc du coup, elles savaient que même pour elles, ça revenait moins cher, finalement. Alors, Audrey, vous, vous la travaillez à la spatule pour le corps Non, au doigt en fait euh, le, le principe du sucre c'est vraiment le massage donc déjà on crée des endorphines avec le massage on masse en plus dans le sens contraire donc pour les jambes franchement moi je fais mes cuisses uniquement pour euh, le drainage mes jambes elles sont toutes drainées elles sont trop agréables, elles sont douces elles sont gommées, euh, ma peau est beaucoup plus lissée, je n'ai beaucoup moins les... il n'y a pas besoin de faire d'endermologie, vous hein. faites de l'épilation au sucre toutes les six semaines vous n'avez plus de cellulite, hein. vous avez une peau qui est belle, nette, c'est incroyable et oui ça s'appelle le body-shoe donc il faut, faut aimer quand même masser pour faire ça dans le sens où, euh, où on donne de soi et on va masser le sucre et puis on, on arrache mais vraiment avec beaucoup moins de douleur. Déjà rien que par le massage qui crée de l'endorphine et, euh, et vraiment pour déstocker la cellulite, drainer les jambes. C'est vraiment un, un soin. C'est pour ça que je peux pas l'appeler épilation. C'est un soin épilatoire qui gomme. Donc c'est vraiment un gommage, un hydratant, un adoucissant anti-allergique, anti-inflammatoire et encore un meilleur, une meilleure épilation qu'à la cire. Donc pourquoi, dites-moi franchement, pourquoi faites-vous encore la cire en institut je, je, je suis curieuse, je, ben bah, soit parce que vous ne connaissez pas, soit parce que vous avez peur, parce que la majorité des instituts font l'épilation à la cire, mais il n'y a pas d'intérêt en fait de faire la cire, il n'y a, a vraiment pas d'intérêt. Alors, Audrey, et du coup, pour gérer la température, c'est pas trop galère, car s'il fait froid, elle est trop dure. Voilà, Audrey, tu nous as peut-être rejoint en cours, mais donc, bon, après, en formation, j'explique tellement de choses en plus. Mais c'est une très bonne question. Voilà, Audrey, en fait, il y a six textures de pâte à sucre différentes. Euh, elles sont là. Euh, je sais pas comment je peux montrer. Voilà, je les mets là. Super, là, mon petit guéridon donc euh, là, j'ai mes produits euh, pré-poste, hein. euh, là, j'ai mes textures de pâte à sucre et il y en a une dans mon pot. Donc là, j'en ai quatre. La plus fluide qui nous permet de fluidifier notre pâte à sucre. Et alors, euh, et alors euh, la, ma texture dans le pot que j'ai utilisé, la EK, qui est quand même liquide parce que justement, il fait froid ici euh, dans la pièce. Hein. Euh, et j'ai des textures très, très liquides. Mais alors c'est vrai que votre niveau aussi en tant que débutant, ben euh, votre niveau va euh, aussi au début, on a tendance à travailler avec des textures plus dures pour adopter le bon geste. Et puis au fur et à mesure, ben, pour gagner en rentabilité, en vitesse, on va travailler avec du fluide. quoi. Hein, et hop, et hop, et hop. Et ça y va. Et on est très rentable. Et puis euh, les clientes, elles ont de moins en moins de poils, donc elles ont de moins en moins de travail. En fait, il y a les trois premières séances hein, qui sont d'une cliente quand elle vient, on lui dit que les trois premières séances, ça va prendre plus de temps parce que c'est là qu'on se rend compte qu'elle a la cire et elle a tous ces poils qui étaient cassés. Parce qu'en fait, on va on va remarquer qu'on est en train d'épiler, on arrive à avoir tous les poils et il y en a d'autres qui sont en dessous et qui poussent. Bah oui, parce qu'en fait, on va rechercher les poils en phase et on les ramène à la surface. Donc c'est assez incroyable quoi. Donc les trois premières séances, là, ça prend du temps. Ensuite, là les en trois séances, les poils ils sont euh, euh, les poils, ils sont dix fois plus fins. On se muscle en même temps, on adopte des bonnes positions ergonomiques. Oui, tout à fait. Après, il faut le temps, hein. Je suis sûre, Alice, qu'il t'a fallu, il a fallu quoi, six mois pour euh, être, euh, comprendre comment tout ça fonctionne. C'est quand même très technique. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Il faut une formation. Ça, sans formation, j'ai connu beaucoup de gens qui me disent Oui, mais moi, j'aime pas le sucre. Et je dis Oui, vous avez suivi une formation ou avec quel produit Non, non, j'ai fait par moi-même. Ben non, parce que là, on n'est pas rentable, on se, dé on se démotive, on n'a pas les bons gestes, on a mal partout. Il faut il euh, y, y a tout un process, hein, comme tout, quand on veut faire bien. Oui, à peu près 6 mois pour, la, pour le temps d'adopter, oui, c'est ça. Ok, euh, les filles, bah, n'hésitez pas même à poser après, en fait, hein, euh, après la, la, la, le direct. Hein, vous allez pouvoir revoir cette vidéo en replay et vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Euh, ce sera avec plaisir que j'y réponds, parce que s'il y a bien une... Une, une prestation que tous les instituts devraient avoir moi je suis experte en dermo par exemple tous les instituts ne doivent pas faire la dermo mais une prestation que tous les instituts doivent avoir c'est l'épilation au sucre, la cire ne sert à rien, je suis désolée mais c'est vrai <rire> voilà je vous souhaite une très belle journée les filles je vous remercie toujours d'être avec nous tous les lundis et puis j'ai adoré partager avec vous, je pense que on va refaire du sucre dans quelques temps euh, en vidéo Merci, bye bye les filles. Je vous montre un petit coup Justine parce qu'elle n'a toujours pas de rougeur. Hein. Je vous montre hein, quand même. Alors, allez, à Juju. <rire> voilà. Donc, Juju, on va simplement donc, terminer par le tonique de nouveau. Donc, le même produit qu'auprès Voilà, pour enlever l'excès de masque. C'est hyper net, c'est hyper beau. Il n'y a pas une seule rougeur à la cire, dites-moi que vous avez ce résultat-là avec une seule de vos clientes jamais, jamais, et Justine elle est très réactive et puis on termine par la crème qui va restaurer le pH réhydrater la peau elle est à base de sucre alors il euh, n'y a pas d'effet collant aussi parce que grâce à la crème il n'y a pas d'effet collant donc, vous n'allez pas devoir passer un, de l'huile pour décoller tous les résidus de, que vous avez à la cire, etc. Au sucre, il n'y a pas tout ce problème-là. Vous allez mettre la crème. La cliente, elle ne colle plus. Elle peut rentrer dans son skinny. Il n'y a pas de problème. Donc, ma crème. Je vais ouvrir le capuchon. Voilà. Donc, ma restore crème pour restaurer le pH. Alors... Alors, cette crème n'est pas du tout, du tout, du tout collante. Elle est vraiment géniale, hyper agréable, pas brillante. Et voilà, pas une seule rougeur. Vous l'avez vu, les filles Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez vu Allez, je vous embête plus, les filles. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, euh, n'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions, à me téléphoner, je réponds. Bisous, les filles